Vas-y, rage un peu, ça fait plus de vues. Non mais tu vas arrêter, enfoiré si tu... qu'à pas... en train de prendre des photos de moi dans la voiture. T'as qu'à partir. Là, y a... porte plainte. Vas-y, porte plainte, y'a pas de problème. Tu te je, que que je, tu gens, je filme la rue. Je filme la rue, c'est tout. Je filme la piste cyclable. Julie, viens, avance. Hey, tu sais quoi, si jamais je vois ma photo sur Internet, je te démonte. Vas-y, y'a pas de problème. <rire> J'y crois vachement. Ouais. Tu crois quoi Tu crois quoi Tu crois que j'ai peur de toi Allez, vas-y, filme. Si que... Voilà, bien, c'est bon. Mais qu'est-ce que ce que tu fais qu